Bien. Jeudi, 19h15. Ligne de force, il faut savoir préparer les estomacs comme il convient. L'entrée en version animée est une tradition tenace chez Courmétrange. Des saveurs variées, amères, piquantes et audacieuses jaillissent de l'écran comme de vérines multicolores pour pénétrer la substance gélatineuse de votre œil. Vos récepteurs frémissent et décomposent ces informations lumineuses sans heurts pour le nerf optique. En ce qui concerne les effets sur le cerveau, on ne se prononce pas.